On est de retour à ces références 88.1 et 106.7 avec notre ami Yvon Couture. Yvon, si tu veux continuer sur le même sujet, tu étais rendu à la porte du sud euh, en Californie. Peux-tu nous expliquer ça, puis euh, le peuple qui est là, puis tout ça? OK. Alors, euh, ces portes-là, la porte de, de l'Est, qui était située à l'entrée du Golfe-Saint-Laurent, la porte du sud qui était située à l'embouchure du fleuve Mississippi, et la porte de l'ouest qui était, qui était située euh, dans le golfe de Californie, à l'embouchure du fleuve euh, Colorado. Euh, puis tu avais la porte du nord aussi. Il y en avait deux, en fait, la porte du nord. Il y avait deux portes au nord, mais c'est surtout celle du nord-ouest qui était utilisée. Puis euh, c'est surtout le, le fleuve le milieu qui était bloqué par les glaces, là, la plupart du temps. Et puis, les euh, archéologues pensent qu'il y a eu des. des euh, des peuplements qui sont arrivés par là, comme les Dénés, justement. Mes cousins dans l'Ouest, là, c'est des Dénés, c'est des Athapascans. Et puis, eux ça d'autres sont il y a 13 000 ans par cette porte-là. Mais nous autres, les Algonquiens, là, on est rentrés par la porte euh, de l'Ouest, à la Californie. Il y a encore des Amérindiens qui vivent là, là, qui ressemblent aux Algonquins de la quasiment, là. Ils les appellent les Séris. Les Séris. C'est un peuple, ça, euh, magnifique. Et puis, euh, c'est ça. Fait que là, c'est ça, les portes t'a garder puis ça empêchait les, les intrus d'entrer euh, sur le continent. Et puis, euh, il y avait des, des vagues migratoires, c'est par là qu'ils rentraient. Il y a des, euh, des anciens peuples. Tu peux nous expliquer les anciens peuples comme les Hopis, puis euh, euh, les anciens peuples de Californie puis euh, de, de, de cette région-là? Ouais. En Californie, là, ils ont trouvé euh, quand les, les, les, les, les blancs sont arrivés là, ils ont trouvé dans un désert de Californie une population qui vivait comme les aborigènes d'Australie, puis qui ressemblait euh, comme deux gouttes d'eau aux aborigènes d'Australie. Les autres ils vivaient dans un désert complètement isolé. Tu sais, Ishi là, sur, le dernier survivant s'appelait Ishi. Ils ont écrit un livre là-dessus. Euh, C'était dans les années 1800 ça. Puis ça, c'est pour dire, euh, ça voudrait dire qu'il y a eu des euh, des communications à euh, une époque très, très ancienne là, avec des peuples qui vivaient extrêmement loin. Et puis, euh, en tout cas, c'est intéressant. Ça, c'est juste un exemple que je peux te donner. Là. Oui. Puis, euh, peux-tu nous parler euh, un peu du grand serpent? C'est quoi la définition de ça? Puis, euh, euh, les croyances du grand serpent? Le grand serpent? Oui. OK. OK. Euh, le, le Grand Serpent, c'est une représentation de l'énergie tellurique, c'est-à-dire l'énergie… Euh, et puis euh, tout ce qui, qui concerne, c'est euh, en contact avec l'énergie le, le, reproductrice des êtres euh, vivants, et puis euh, l'agriculture, la, la pousse des plantes, tout ça. Et puis, c'est euh, pour ça que les animaux, à euh, toutes les euh, sept… Quand on prend les lièvres, par exemple, à tous les sept ans, il y a une épidémie. Ça fait, fait que moi, je pense que d'après nos traditions, euh, les, euh, la démographie, c'est contrôlé par l'énergie tellurique et puis euh, finalement, on ne contrôle pas vraiment les… Euh, les le, le, le, le, on ne peut pas vraiment contrôler le, le, les naissances, tout ça, de, parce que il euh, y a des épidémies comme on peut le voir maintenant, là, ça c'est cyclique, les épidémies on a tout le temps eu, puis il y a des grandes… il y a des grands balayages de population, ça se fait autant chez les humains que chez les animaux, fait on a pas grand, on n'a pas grand chose à rouler là-dedans. Le maître de la vie, il a fait ça, là, il a tout, il a fait ça tout, tout est parfait de la manière qu'il l'a fait. Là, là, puis, euh, quand on commence à mettre notre nez là-dedans, là, on, on crée des catastrophes. Oui. Dans ton livre, tu parles de différents peuples, le peuple rouge, le peuple jaune. Euh, ça fait penser à la, roule, la roue médicinale que tu parles de ça. Vas-tu nous expliquer les différents peuples un peu? OK. OK. Euh... On parlait, euh, le, le premier, le plus ancien, où dans la tradition, euh, il y avait quatre frères. Le frère aîné, c'était l'homme noir. Le deuxième, c'était l'homme rouge. Le troisième, c'était l'homme jaune. Puis le, le dernier né de la famille, c'était l'homme le, le, blanc. Euh, donc, les traditions euh, les plus anciennes seraient, seraient euh, conservées chez les, les noirs et les rouges. Là, je ne pas des jaunes parce qu'il y, y a jamais eu de rapport entre les jaunes et le, la population amérindienne. Ça. Ils disent que les Amérindiens, il y a bien qu'ils parlent que les Amérindiens viennent de la Mongolie, mais ça n'a aucun rapport. Si tu tu mais c'est Tengboul à côté des Mongols. Là, tu vois que c'est Tengboul, c'est pas le petit-enfant, c'est le grand-père de, de, de, de, du, du Mongol. Parce que tu vois que la, la, la, la, le peuple rouge est beaucoup plus ancien que le, le peuple jaune. Hum. Bien, tu, tu, tu, tu prends deux fautés, mais à côté de l'autre, ça n'a tu sais, pas de bon sens. Là. Dès qu'on descend des jaunes, ça n'a pas de sens. Hum. Et puis bon, qu'est-ce que je dirais ben, à propos de bon, les noirs, les premiers. Ah ben les rouges, mon vieux, je pourrais t'en parler pendant toute une vie de ça. Le peuple ouais. rouge parce que c'est ben, lui ben, qui m'intéresse continue, continue, continue, c'est euh, le peuple rouge. Ok. Euh, ouais, tu, toutes les personnes de la rue namarindienne, euh, que ce soit métis, indienne, statue ou quoi que ce soit, on, on appartient à tous au grand peuple rouge. Le grand peuple rouge lui-même se subdivise en deux grandes tribus, la grande tribu de l'Aigle qui habite la Marais du Nord et la grande tribu de, du Condor qui habite l'amérique du Sud. Mais à l'origine, on était vu sur un peuple. Puis, il y a une prophétie qui dit qu'un jour, quand que nos, deux, nos deux grands peuples, nos, ces deux grandes tribus-là, l'Aigle et le Condor, vont voler de concert, à ce moment-là, il va y avoir une grande, euh, un grand renouveau pour les Amérindiens de ce continent, pour le grand peuple rouge. Il va être reconnu euh, au niveau mondial et puis il va reprendre sa place dans le Conseil des Nations. Oui. Euh... Euh, c'est ça. Ben, le fait, ce concept-là de, de, de peuple rouge, puis de grandes tribus de l'Aïe, les grandes tribus du Condor, euh, qui, qui euh, c'est unificateur pour toutes les personnes de la Réunion amérindienne. Puis on n'est pas des, des, des petits groupes isolés. Euh, on en Bien souvent, ceux qui vivent sur les réserves, ils se sentent complètement isolés parce qu'ils n'ont pas de contact avec, quasiment avec personne. Euh, même, il, il y en a qui pensaient. Euh, quand j'étais jeune, moi, il y avait des groupes comme euh, au Grand Lac Victor ils pensaient qu'ils étaient les derniers Amérindiens au monde. À un moment donné, un de mes amis a commencé à se promener sur, sur le continent et j'ai aperçu que les Amérindiens, ils n'avaient partout. Ils avaient de toutes les teintes possibles, de toutes les cultures. Que, euh, ils est revenu euh, bien enrichi, bien ben, encouragé. Il s'appelait Frank Penosway. <rire> oui. Euh, la, la, la, ce que tu nous décris, c'est l'histoire orale des Algonquins, ça? Pardon? La, la, les choses que tu nous décris, là, comme c'est là, là, les, les croyances, euh, et les histoires, ça, c'était des histoires que tu as apprises de, des Algonquins, des ancêtres Algonquins, c'est ça. Oui, c'est mais... ouais, ça. Moi, ici, c'est des Algonquins, ici, en Abitibi, euh, Pour tout l'ouest du Québec aussi. C'est comme... Euh... En allant vers votre côté aussi, du côté de l'Ontario, aussi, les Algonquins, il y avait un immense territoire. Mm -hmm. Ah oui, ici, c'est des Algonquins. Que ici. puis mes premiers contacts euh, en Abitibi, c'était avec des Algonquins. Puis euh, les premiers mots que j'ai appris, c'était en Algonquin. Parce que les Nipissing, ils parlent la, la même langue que les Algonquins, c'est la même culture, sauf qu'ils euh, se considèrent comme une nation distincte. Mm -hmm. Mais en fait, c'est tous des Anishinabés. Hein. Oui. C'est tous des Anishinabés. Là, toi, tu parles euh, la les langue? Anishinabé, ce nom-là… Oui. Continuez. Euh, moi, je, euh, je l'ai déjà parlé parce que j'ai vécu longtemps avec des, Amérique, des Algonquins, puis travaillais euh, travaillé bien ben souvent dans les réserves, puis dans ce temps-là, tout le monde parlait de En années euh, Jusqu'à jusqu la fin du… Euh, jusqu'à les années 80, disons, tout le monde parlait d'Algonquin. Moi, au début des années 70, j'ai travaillé dans une communauté algonquine. Et puis, à un moment donné, je parlais à l'Algonquin, puis je le comprenais, que je le parlais presque, presque couramment, même si je n'avais pas été élevé dans une famille euh, algonquine. Et puis, après ça, j'ai été 30 ans, là, 30 ans, là, je n'ai pas entendu un mot en algonquin pendant 30 ans de temps. Puis, quand je suis revenu à ce notaire, j'ai rencontré des années, on les a interviewés en algonquin, et puis après ça, ils fait la traduction de leur texte. Pour traduire, euh, OK, je suis encore capable, mais euh, je ne le parle plus couramment. Mm. J'étais trop longtemps sans le parler. La langue, elle a évolué, elle a changé terriblement avec tous les mots nouveaux qui ont envoûté. Moi, les gens, je ne les comprends pas. Mm. Mais, mais les vieux qu'on a interrogés, ils n'avaient pas de mesure à comprendre. Euh, les croyances, euh, on se parlait tout à l'heure, euh, ça a venu de comment ça euh, que tu as pu euh, tout absorber ça pour écrire ton livre. C'est comment que tu as fait défricher tout ça? Non? Oh, mon Dieu! Euh... Je raconte le processus dans le livre, euh, comment ça s'est passé. Euh, je me suis basé sur euh, les traditions que j'ai apprises, euh, j'étais là, de euh, de différentes euh, personnes euh, ou de différentes euh, différents chercheurs. Et puis, j'ai fait les liens. C'est comme, euh, moi, ma recherche, c'est comme, moi, mon nom, l'anagramme euh, de mon nom, là, euh, en français, c'est « Tu recours tu prends les mots du mot euh, Yvon Couture là, oui. ça fait tuer un nos vies. Moi, je, mon but dans d'en vivre, c'est ma mission sur Terre, c'est ça, c'est prendre les petits morceaux de la culture algonquine, algonquienne, qui, se sont, qui ont été perdus, qui se sont éparpillés, qui ont été éparpillés, les ramasser, les recoller ensemble, puis refaire nos vêtements, c'est-à-dire reproduire, retrouver notre culture, notre histoire, tout ce qui nous appartient. Et puis, ce que vous découvrez, c'est absolument merveilleux. Là, maintenant, je suis rendu que vous découvrez qu'il y avait des grandes civilisations en Amérique avant l'arrivée des Européens, de très grandes civilisations. Ils se promènent à cette heure dans les machines, aux, euh, les films. Là. Ils peuvent filmer à cette heure les, tous les, les, les restes de, de, de structures qu'il y avait dans le sol. Ils s'aperçoivent que l'Amérique du Nord était couvert de routes. Il y avait des villes il avait partout. Il y avait des, des pyramides. Il y avait des, des sculptures géantes. Ils découvrent ça. Et puis là, là, je finis quasiment avec ça, j'en parle dans mon livre, euh, j'ai étudié un peu la, la, la mythologie, le mythe d'origine des, des anciens Égyptiens. Là. Les autres, ils disent, dans leur mythe d'origine, ils le disent, euh, mot pour mot, euh, nos ancêtres venaient d'une terre rouge située au-delà de l'océan, du côté de l'ouest. Puis les autres, dans les, dans les temples égyptiens, tu vois, il y a trois peuples qui sont représentés. Tu as des rouges, tu as des noirs, tu as des blancs. Alors, puis euh, La tradition des celtes d'Irlande, c'est la même aussi, disait qu'eux autres, il y a eu des, des civilisateurs qui sont venus de l'Ouest, ils appelaient ça la, le pays des tertres. Les tertres, ça c'est des monticules dont on vient de te parler tout à l'heure, que oui. les, ces anciennes civilisations-là ont construit en, en Amérique du Nord. Euh, donc, euh, il faut avoir, est fort probablement que la civilisation n'est pas venue de l'Est, n'est pas partie de l'Est pour s'en venir vers l'Ouest. Il est parti de l'ouest de l'Amérique, s'en est allés vers l'Est, vers la, la Méditerranée et le nord de l'Europe, puis s'est rentré comme ça. Mais les Blancs, ils ne savent pas ça, ils ont perdu ça. Mm. Ben non, ils s'en occupent pas. Mais ils ont peur de le savoir. <rire> <rire> J'ai regardé euh, peut-être ça aussi. Euh, Parle-nous un peu. Euh, J'ai regardé la page 77 de ton livre, puis tu euh, nous parles.. Euh, les choses de mélange des gènes, des blancs, des rouges euh, et des noirs. Une sorte de métissage s'est passé là. Parle-nous donc un peu de ça. Là. Il y a un enfant qui a déjà dit la, Le métissage est l'avenir de l'humanité. Puis euh, Louis Riel, si on étudie un peu son, euh, ce qu'il qu disait, lui, il est à accepter tout, toutes les métisses au sein du peuple métis. Tu sais, d'habitude, on dit « métis » plutôt oui, que « métis oui, » métis, oui, oui, oui, métis au féminin. Ouais, métis, ouais. Ouais. ouais. Et puis, c'est ça. Et puis, moi, euh, ouais, je pense que, moi, que si, si toutes les les, les, métis, les métis du continent, quel que soit, ou toutes les personnes de la revue se ce, ce... non, il va y avoir un nouveau peuple. Dans le... Il y a des prophéties qui annoncent qu'il va y avoir un peuple nouveau. L'Ouriel aussi le disait, lui aussi. Et puis, le, le peuple, le, la le projet de société originale qui était conçu par les représentants de la France et les représentants des grands chefs amérindiens comme Mambertou, Teshuat et les autres, que ce soit en Acadie ou au Canada, c'était la fusion des deux peuples en un nouveau peuple. C'est ça, ça a été retardé par la conquête anglaise, mais euh, situer le, le, le, la démographie actuellement des, des personnes d'origine amérindienne est assez, est assez importante. Et puis, euh, si jamais euh, si on prend conscience de ça, puis qu'on se rassemble tous, je pense qu'on est capable d'aller bien loin. Tu fais quelque chose de merveilleux. Je parle parles aussi dans ton livre. Il y a parce... beaucoup d'amener pour nous. Oui, oui, oui, continue. Ah, euh, excuse-moi, j'ai perdu le fil. OK, correct. Je euh, voudrais parler de, de la okay. 78, je pas compris exactement. Là. Euh, un système de PCP, c ça, ça veut dire exactement quoi, ça, pour l'audience? Un système de quoi? De PCP. Un système PCP? Oui. OK. Euh, P, production. C, consommation. P, pollution. Okay. C'est ça que j'appelle le système PCP. J'en Je, parle comme ça dans mes « recueils de poèmes » parce que j'ai publié euh, quelques recueils de poèmes. Là. Et puis, euh, oui, parce que c'est c'est un système qui, qui, mène, qui mène à l'autodestruction, qui mène, qui mène à rien. Alors que si, euh, si la fusion des deux peuples s'était faite comme si c'était prévu à l'origine, avec l'influence des Amérindiens aurait été plus importante, puis les, comme les Amérindiens considéraient la Terre comme sacrée, et puis tout ce qui vit sur Terre comme étant sacré, à ce moment-là, on aurait pu avoir une influence très positive sur l'évolution de l'humanité, surtout ici en Amérique. Puis on ne serait peut-être pas Pris dans des dans dans problèmes de pollution épouvantables dont on arrive à, on n'arriverait peut-être même pas à s'en sortir actuellement. Il y en a bien qui pensent qu'on n'arrivera pas, que la civilisation va s'écrouler, ce qu'appelle la civilisation. Oui, oui, oui. Comme euh, un cas Dans un des paragraphes, je, quand j'ai lu ça, j'ai dit euh, « Si les personnes d'origine amérindienne se mettaient à penser et à agir comme des Blancs, c'est quoi ton concept là-dessus? Se mettant à penser et à agir comme... comme. des Blancs. Comme des Blancs. Comme des Blancs. Oui. Ouf. Les personnes de Rue Namarandienne se mettaient à agir comme des Blancs. Oui. Se mettaient à penser et à agir ben... comme des Blancs. Et ils peuvent être considérés. Ah comme... oui. OK, OK, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. C'est parce que, écoute, l'identité, c'est quelque chose, ça vient de nos ancêtres, ça vient c'est nous autres la décider de notre identité. De, le gouvernement et sa loi sur les Indiens, là, moi je suis contre ça, je suis pour l'abolition de la loi sur les Indiens, comme beaucoup de leaders amérindiens, euh, parce que ça a créé des... Euh, un Amérindien, d'après la loi, euh, c'est comme un, un mineur. -à, oui. à un moment donné, ils ont réussi à faire croire aux Amérindiens qu'ils les aideraient, mais c'était pour gérer la disparition de, de, du peuple rouge à ce moment-là, parce qu'il euh, y avait beaucoup de... La population va bien, bien diminuer en Amérique du Nord, puis il y avait des épidémies, puis il y avait de la tuberculose, puis on, tout le monde, tous les, ils pensaient à ce d'autres-là, qu'on, cela fait de 3 quatre 3, euh, 3, décennies, là, puis ça sera fini, ça sera fini des Amérindiens. Fait que là, ils ont, ils ont inventé la loi sur les Indiens pour gérer la disparition du peuple amérindien. C'est pour ça que ça a été créé. Fait que pour ça, il fallait qu'ils considèrent les Amérindiens comme des êtres irresponsables. Dans la Loi sur les Indiens, c'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui accepte cette loi-là, c'est ça que ça veut dire. Fait que moi, je rejette cette loi-là complètement comme beaucoup d'autres. Parce mmh. que c'est... un Moi, écoute, de vous voyez ce qui se passe c'est les réserves. Là, il y en a beaucoup de réserves en Abitibi. C'est des réserves grands comme des, des mouffards de poche. Fait, le monde là-dedans, là, c'est effrayant. Là. C'est effrayant ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. L'enfer. Mmh. Ils ont complètement perdu leur culture. Ils essayent de vivre comme des Blancs. mais Tu ne peux pas vivre comme un Blanc quand pas manger la même nourriture qu'eux autres, tu vas être malade, tu sais, ils ont un espérance de vie qui est très, très courte comparativement aux autres. Le diabète fait des ravages incroyables. Euh, la drogue, la drogue, c'est la, la mafia est entrée là-dedans, tu sais, puis c'est fou, c'est de la violence, euh, c'est l'enfer, c'est l'enfer de la réserve. Et, euh, si tu parles, euh, tu peux peut-être euh, élaborer là-dessus. Parle des occupants, des Anglo-Saxons considèrent les Amérindiens comme des immigrants et non des autochtones. Euh, bon, sont traités. Ils considèrent les Amérindiens comme des immigrants. Tu dis ici et non comme ah, oui, oui, ah oui, oui, ok, ok, ok. Euh, parce que les, les Indiens, c'est des habitants des Indes. Christophe Colomb, là il se pensait rendu en, en Inde quand il est arrivé ici. Ah, ils ont il inventé, il inventé ce mot-là, pour définir le, les Amérindiens. En, au début, en 1900, il y a un mot qui a été inventé par euh, toutes les personnes qui se les grands spécialistes là, de, de, des questions amérindiennes. Et puis, ils ont décidé que ce serait le mot Amérindien qui remplacerait le, le mot Indien parce que le mot Indien, il était pas, il était inapproprié. Parce qu'un Indien, c'est un immigrant. Ça veut dire, un Indien, c'est un habitant des Indes. Quand ils arrivent ici, ils arrivent ici comme immigrant. Moi, je travaillais au ministère des Affaires indiennes. Je recevais des demandes de bourse d'études d'indiens de, de l'Inde. Comprends-tu? Ouais. Mais légalement, on ne pouvait pas leur refuser leur, leur demande de bourse. C'était des Indiens, des vrais. Ils, avaient, ils, ils pouvaient le prouver. Tandis que les, ceux qui vivent sur les réserves, qui ont le statut indien, ils dire... C est, c est, non, le mot indien, c'est faux. C'est une menterie. C'est une, une imposture. Là, on, Laissons, si les anglo-saxons mais si les européens Ils veulent nous considérer d'une certaine façon, laissons les avec ça. Là. Puis soyons nous-mêmes. Soyons les Amérindiens. Soyons le grand peuple rouge. Soyons la grande tribu de l'Aigle. Il n'y a pas de, de frontière à la grande tribu de l'Aigle. Il n'y a pas de frontière au grand peuple rouge. Ce pas nous autres qui avons mis les, les, les lignes partout sur le territoire. Il n'y avait pas de lignes, nous autres. On parlait de ça, il n'y a, a pas de frontière. C'est pour ça que la, la toque, euh, puis euh, le commerce se faisait plus facilement. Oui, ben oui. Il n'y avait aucune frontière, donc le, les gens pouvaient commercer. Comme d'autres, les Népissing, on se rendait jusqu'à la baie -du nos ancêtres, mes les ancêtres Népissing. Peut-être que tu en as toi aussi, je ne sais pas. <rire> ils allaient faire du commerce avec les, les, les crus de, de la baie -du puis eux-mêmes, ils faisaient du commerce avec les esquimaux. que là, ils se ramassaient, ils revenaient avec l'ivoire, faire toutes sortes de choses. Ils se rendaient aussi jusqu'à c'est la grande cité de Kaoka, là. Alors oui. le feu du Missouri, du Mississippi le bord de Saint-Louis euh, c'est un c'est Ah c'est un oh, site un site merveilleux. Alors les Népissing, il y a là les Hurons il y a là, ils voyagent, il y a des grands grands voyages, c'est des commerçants d'autres. Les Népising, il y avait une coutume quand ils avaient accumulé une certaine quantité de richesses, ils organisaient une grande fête, un grand festin où tout le monde était invité, quelle que soit la nation, ils invitaient tout le monde. Puis là, ils dépensaient tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient ils il donnaient tout. Il appelaient ça, le, la fête des morts, parce qu'il voulait honorer les ancêtres en même temps. Puis, sur la côte ouest, il appelaient ça le potlatch. Ça existait partout, ça, ces, ces grandes fêtes-là, ces grands festins-là. Il y en a qui appelaient ça le mouboufan. Mais quand les, les Britanniques ont vu ça, ils on, ont paniqué béret, ils ont dit, ça allait être complètement à l'encontre de leur, parce que autres, ça euh, ne ça marche pas avec leurs pensées. Donc ils ont condamné les, les, les, ces fêtes-là, puis ils ont interdites. En, euh, sinon, euh, comme en, en, en Côte d'Ouest, ils les en prison. Puis ça a été interdit longtemps. Ça fait ça ça pas longtemps que ça a recommencé. Là. Oui. Puis, euh, il y avait une ségrégation qui s'est passée à cause euh, des réserves et euh, à cause de l'acte indien. Ça a séparé le, le peuple métis de, de, leur, de leur ancêtre euh, on va dire. Vas-tu nous expliquer ça un peu? Hein? Je pense que, actuellement, euh... Je ne veux pas vous dire du mal, je les aime que tu veux, mais il faut constater qu'actuellement moi ici, je parle de ce qui se passe ici dans ma région. Là. Euh, tout ce qui vient des Blancs, c'est bon, c'est parfait, ils prennent. Mais si ça vient des, des, des, des, des vieux, des années, euh, ils ne veulent rien savoir. Mais Avant ça, l'école des, des Américains, c'était les aînés. C'était les aînés, et les détenteurs de la, de la connaissance, c'était eux autres qui la transmettaient. La trans le, euh, la transmission de la, des connaissances se faisait à la verticale. Ça menait de, des ancêtres, des, des, des grands-parents, des parents, puis ça se dirigeait vers, vers les enfants. parce qu'aujourd'hui, la transmission se fait à l'horizontale. Ils veulent plus rien savoir, puis ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Euh, les, les, les vieux, personne ne les écoute, ils ont, ils ont plus le droit de parler. Mais là, c'est rendu que les jeunes, tu sais, c'est rendu, ils sont, ils sont distraits en auto, ils, ils se tuent. Euh, traversent la chemin quand la route est glacée. Tu sais, les, les, les éléments de base pour survivre dans le monde, bien souvent, ils les ont même pas. Mmh. Fait que là, il y a beaucoup de jeunes qui tuent absolument pour rien, qui meurent jeunes, dans le père de l'âge. Puis, j'avais écouté le père ou le grand-père, les parents, les, la grand-mère, la mère ou la grand-mère, raconter comment ils vivaient, puis comment, comment se comporter dans, la, dans la, la nature aussi. Pas aller en skidoo sur la glace, quand la glace, a juste deux pouces d'épais. Tu sais, avant ça, nous autres, avant d'aller sur la glace, on prenait un bâton, puis on, la, on, la, on cognait dessus pour savoir si c'était solide d'avancer sur la glace. Les autres, ils se lancent sur la glace avec des skidoo, mon muscle, là, ils sentent une encore une gang de morts cette année déjà? Ils en parlent déjà. L'année passée, il y mort 24 au Québec. Ils sont ah. noyés avec le skidoo, ben, ils ont frappé des et tout ça d'après. Mais c'était pas de même avant, là. On, a, on arrive à la fin de l'émission, euh, Yvon. Vas-tu nous dire euh, c'est quoi ouais. un, métier, un métier pour toi? Un métier? Oui. Euh, moi, là, toute personne euh, qui pense avoir des heures une Amérindienne, puis qui ressent dans son cœur, qui le ressent dans son cœur, qui en est convaincue dans son cœur, puis est convaincue qu'elle est un métier ou un Amérindien, elle l'est vraiment. Parce que nos sociétés amérindiennes, ont toujours été inclusives. Ils ne sont pas exclusives comme maintenant, comme l'euro puis ça gagne avec le histoire qui ne pas de bout, là. Tu sais, les autres, c'est exclure, exclure, exclure. Alors que les sociétés amérindiennes, les vraies sociétés amérindiennes ont toujours été inclusives. On a inclus des, des Noirs en fit, on a inclus combien de Français ont été adoptés dans la tribu amérindienne, c'est incroyable. T'sais, on a formé un nouveau peuple à partir de ça. Alors. Euh, non. Un exclure n'est pas amérindien. Donc, on ne peut pas dire quelqu'un qui dit je suis un métier, euh, ça lui a décidé, tu n'as personne d'autre. Personne ne peut décider l'identité d'une autre personne. Bon. Ça, merci, ma part, be me merci beaucoup, Yvon. On est rendu à la fin de l'émission. Je vous remercie encore d'avoir participé à CFRH 881 et 106.7 à la question métier. Bonne journée et merci là. Ok, mais non que je gagne. Que tu me Ok, merci.